Alors, euh, c'est la première année euh, dont j'ai pris les fonctions de coordinateur scientifique du, du réseau francophonéen il y a un peu plus d'un an. C'était en octobre 2021. J'ai pris la relève de Frédéric Boutoul, qui était donc pendant la phase d'amorçage le coordinateur scientifique. Euh, je remercie euh, Frédéric pour le travail accompli qui nous a permis de euh, commencer la phase de consolidation dans des conditions tout à fait confortable. Alors, en fait, on parle de direction, euh, de coordination du réseau, et il faudrait surtout parler de OUMU, euh, Dem Tardieu Salam, euh, notre chargé de projet, qui est à 100% sur le projet, qui est très discrète, euh, aujourd'hui, parce que dans la communication, vous savez, elle <rire> n'hésite pas, Justement, heureusement, à euh, communiquer les choses essentielles qu'il faut faire absolument. Et donc, c'est un moment public de remerciement personnel à, à Oubou qui est absolument indispensable. Et puis. Euh Et puis ce pauvre porteur d'eau, chargé de trop de cours, mais qui a essayé de faire de son mieux. Donc vous pardonnerez euh, euh, toutes mes limites. Alors, euh, essentiellement, alors, il y a dix diapos, hein, je, je vous rassure tout de suite, on est déjà à la troisième, vous voyez, ah, bientôt thermiche. Alors, l'une des toutes premières choses qu'on a faites, on a élargi le comité scientifique. On, on, on est six établissements, deux maisons des sciences de l'homme, Poitiers-Bordeaux, euh, 40 unités de recherche, environ 200 chercheurs plus ou moins impliqués. Euh, il fallait gérer cette, ce navire et c'est pour cela que nous avons décidé d'augmenter euh, le nombre de euh, membres du comité scientifique par établissement. Donc nous avons actuellement 19 membres du comité scientifique ou comité de pilotage scientifique, en 18 euh, référent tous axes confondus, tous établissements confondus, plus le coordinateur scientifique. Alors, en quoi consiste le travail du comité scientifique et la coordination de, du comité Tout simplement, euh, on se réunit régulièrement, à peu près une fois par mois. Euh, avec des temps plus espacés, on se retrouve avec le comité d'orientation stratégique, est toujours sous le contrôle de la région. Je vous rappelle, je crois pour la troisième fois, que ce projet est financé entièrement par la région Nouvelle-Aquitaine. Et donc, on, est, on sent la responsabilité de la gestion de l'argent public. Et c'est pour cela que la région nous a, euh, nous a accompagnés dans toutes les étapes. Il fallait absolument définir collégialement, toujours, euh, un protocole pour la gestion financière et l'éligibilité des actions des axes. On est tous différents, heureusement. Euh, nous avons tous des trajectoires différentes, heureusement. Mais il faut quand même s'accorder sur des règles du jeu. Hein. Le réseau est là pour soutenir des actions collectives, des actions synergiques, des actions inter-axes, inter, inter établissements. pas forcément pour financer la mission d'un ou d'une collègue pour aller à l'autre bout du monde. Et ça dépend. Hein. Donc, on sait, on, toujours, c'est la responsabilité de la gestion de ces moyens, qui nous a guidés dans la définition d'un protocole, et c'était nécessaire d'y parvenir. Le, la première chose que j'ai faite au moment où on m'a proposé de, de, de, de prendre la direction, la coordination du réseau, j'ai effectué une tournée francophonéen entre octobre et décembre 2021, c'est-à-dire j'ai rencontré euh, des équipes de recherche dans des établissements universitaires que je ne connaissais que très peu, voire pas du tout, euh, dont je rappelle Poitiers, Limoges, La Rochelle, euh, Pau et puis de la Dour, Bordeaux, bordeaux Montaigne. En aval de cette tournée de rencontres, de réunions, d'échanges, euh, on a collecté euh, un panier de projets de recherche, c'est-à-dire des pistes qui étaient déjà... Euh, battu quelque part par les collègues qui s'occupaient de près ou de loin de francophonie, tout domaine scientifique confondu. Cette tournée a été un moment humainement et scientifiquement majeur, très important. Euh, J'ai su même que cette idée a été copiée par un autre réseau de recherche régional et je pense qu'on va la reconduire peut-être avec une innovation, développement durable. Je ne sais pas qui pourra me suivre en vélo. Mais ce n'est pas exclu, sachant que la région Nouvelle-Aquitaine est une très grande région, donc pour la scissionner à vélo, Alors là je me suis engagé publiquement. <rire> le choix. Accompagnement du réseau. Alors, pour que la vitesse de croisière soit atteinte, pour que le travail soit aussi se, se traduise concrètement, euh, il fallait organiser une arborescence et donc des groupes de travail. Sous la, placé sous la coordination de responsables, au nombre variable. Vous avez vu, il y a des, des axes, euh, disons, qui sont animés par plusieurs responsables d'axes et des axes, pour l'instant, euh, comme par exemple l'axe développement durable, qui est porté par euh, Farid, euh, uniquement en tant que responsable d'axe. Mais bon, la, la dynamique est évidemment évolutive. On a essayé, grâce surtout à, à l'endurance de Houmou, euh, à être présent partout. Euh, il y avait une réunion euh, pour donner des suggestions, pour éclaircir certaines démarches administratives. C'était, je l'ai déjà dit tout à l'heure, un terrain à défricher, un, un nouveau dispositif régional. Ce n'était pas du tout évident de, de, de, de savoir, il n'y avait pas de mode d'emploi, donc pas évident de savoir comment avancer. Et euh, les axes ont organisé euh, séparément, mais toujours ayant à l'esprit les passerelles interaxes des réunions internes, des séminaires, des journées d'études, on les a évoquées. Concernant le volet visibilisation du réseau, la grande nouveauté a été au mois de mars dernier de créer et euh, de mettre en ligne le site Francophonéa que je vous invite à mettre à lister parmi vos... Euh, préférés, vos sites préférés, vous ouvrez l'ordinateur et même si vous ne voulez pas, c'est le site francophonéen qui s'affiche. <rire> il y a aussi mis en, une, mise en place, il y a une mise en place de réseaux sociaux, euh, notamment LinkedIn et Twitter. Alors, concernant la visibilisation du réseau à l'étranger, tout ça pour dire, insister sur le fait que, certes, c'est un réseau Néo-Aquitain, mais la francophonie est une langue au monde, n'est-ce pas Et euh, donc, nous nous devons de présenter le projet, le réseau à l'étranger. Alors, dans l'ordre, peut-être j'ai euh, oublié quelques rendez-vous importants. Donc, aux premières assises de la francophonie scientifique de l'AIF en septembre 2021, à Bucarest, on avait une fenêtre pour présenter euh, Frédéric boutou et moi, le, le réseau. Deuxième présentation à Nairobi à l'occasion du deuxième congrès euh, du Réseau international de Portland, Population, Culture, Langue et Développement. C'était en octobre 2021 et tout à l'heure, euh, Pascal Sommet va nous parler du réseau Portland. Euh, vous voyez, donc, ces rencontres ont débouché généralement sur des partenariats. Euh, J'ai été invité à Genève euh, par l'association Réseau Francophonie euh, qui euh, est euh, Également présente dans, dans l'après-midi. Euh, plus récemment, en octobre dernier, euh, j'ai effectué une mission à Tiziouzou en, en, dans la Grande Kabylie pour euh, présenter, entre autres, des recherches et le réseau francophonéen. Oumu est, est intervenu à, au colloque, à, à un colloque en marge du sommet de la francophonie à Djerba, donc euh, en novembre dernier. Et Maurice, est intervenu, va intervenir en décembre 2022 à Bucarest lors du symposium de la recherche scientifique francophone en Roumanie et euh, j'aurai le plaisir d'aller à Venise pour présenter dans le cadre de l'assemblée générale de l'association Dorif Universita qui est également présente ici en salle et à distance, on en parlera tout à l'heure et euh, j'aurai également le plaisir de nous déplacer sur Fès à l'occasion du troisième congrès du réseau international poc consacré aux transmissions. Alors, pour terminer, quelques réalisations. On a vu déjà euh, des séminaires organisés, des journées d'études par les différents axes. Euh, je ne vais pas revenir sur le bilan qui a été fait dans les détails. Euh, juste dire que euh, c'est... Journée d'études déboucheront généralement sur des publications scientifiques. Un projet déposé financé, euh, déjà donc euh, entamé, Un projet parle porté par le collègue Nicolas Guigliot et portant sur les langues régionales de Nouvelle-Aquitaine, sur nombre de quatre. C'est une région très riche en diversité linguistique, basque, occitan, Poitvin, Saint-Angers et parler du croissant. Une application croissante des doctorants, bon, préconisée et nécessaire, aussi pour rapprocher... Le, le, les chantiers de recherche de la formation. La promotion de l'édition scientifique, on a eu le plaisir hier euh, à l'occasion de l'Assemblée générale interne et tout à l'heure euh, vous aurez l'opportunité de découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas encore les éditions des archives contemporaines. Je salue Gerardo Bautista qui est présent ici et on a réfléchi euh, euh, à la création d'une collection francophonia nous allons vous dire quelque chose de plus tout à l'heure. Et euh, par ailleurs, le riche rayonnement partenarial, dont la session de l'après-midi, est un reflet, euh, je dirais, plutôt fidèle. Et pour terminer, les points à améliorer et le développement, euh, mieux définir les périmètres des compétences, c'était un exercice nouveau pour tous. Donc, euh, euh, je pense qu'on a accordé nos violents. Mieux visibiliser le réseau dans les sites institutionnels des établissements impliqués. C'est le collègue Boumédienne qui m'a précédé, mais même les autres reconnaissent qu'on peut faire mieux et plus. Bon, je passe sur la surcharge de travail parce que ça ne vous intéresse pas. Euh, mobilisation de forces vives alors tout à l'heure on parlait de liste de collègues je vous rappelle que dans le site francophonéa vous avez la liste mise à jour systématiquement des forces vives, donc je fais aussi un, un appel aux collègues présents qui seraient toujours pas dans le monde et qui seraient intéressés évidemment à, à adhérer au réseau, à euh, prendre contact avec euh, Oumu pour euh, la construction d'une fiche personnelle à valoriser dans le, dans le site et il s'agira donc d'étoffer la communication grand public, euh, mobiliser la presse, entre autres, augmenter progressivement le dépôt de projets de recherche, c'est euh, l'enjeu hein, et l'injonction aussi euh, de nos universités et de notre région, et, euh, comme je l'ai dit, rapprocher davantage de recherche et formation, et réfléchir d'ores et déjà à la pérennisation du réseau. Hein, le financement euh, s'arrêtera en 2025, Monsieur Jean-François Lancelot, ce matin, nous a éclairé sur des possibilités de créer une entité juridique autonome, une fédération, sans doute, une association, à discuter. En tout cas, nous souhaitons jouer, pour une fois au bout, n'est-ce pas, jouer l'anticipation et poser dès 2022 cette question pour être prêt à l'après-2025. Voilà, c'est terminé. Je pense avoir respecté les 7 minutes 42 secondes, peut-être pas. Euh, voilà, en tout cas, merci pour votre attention.